Pourquoi tes pensées te limitent Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. J'ai envie de parler ici de nos pensées qu'on peut avoir sur le monde ou sur nous-mêmes qui peuvent nous limiter ou être des ressources. Je vais appeler ça des croyances limitantes ou des croyances ressources. Pour prendre un exemple pour illustrer ça, une étude a été faite sur des enfants, des filles et des garçons, en leur présentant un premier exercice comme étant un exercice de dessin. Il se trouve que les filles ont bien mieux réussi que les garçons. Ensuite, le même exercice, strictement le même exercice leur a été présenté en leur disant « Ceci est un exercice de géométrie. » Et là, les filles ont bien moins bien réussi que les garçons. La géométrie étant associée à quelque chose de scientifique, et dans la société, il est dit, il y a une croyance que les filles sont meilleures peut-être en dessin que en géométrie. Les filles se sont accaparées cette croyance, et dans l'exercice, se sont dit « De toute façon, je suis une fille, donc je ne vais pas réussir. » Et donc, elles n'ont effectivement pas réussi. Alors que c'était le même exercice. Là où je veux en venir, c'est que dans notre vie, peut-être qu'on a des rêves, et on s'empêche d'aller vers ces rêves parce qu'on se dit de toute façon, j'en suis pas capable, ou de toute façon, moi je suis nul dans ça. Si je prends un exemple tout simple, la cuisine. Peut-être que tu t'es dit, tu te dis, je suis nul en cuisine. Déjà, je te poserai la question, d'où est-ce que ça vient Est-ce que tu as testé une fois, deux fois, trois fois, tu as raté, et du coup tu te dis, ben, je suis nul en cuisine ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit ça Auquel cas, est-ce que cette personne, vraiment, as envie de lui donner autant de pouvoir pour déterminer tes capacités, tes compétences Ce que je te proposerais, ça serait de voir par quoi tu peux remplacer. Est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à la place, « bah, Ok, jusqu'ici, j'ai peut-être pas montré des excellentes compétences en cuisine. » Mais j'ai envie de croire maintenant que si je travaille, si je persévère, si je teste, si j'y mets de l'énergie, je vais pouvoir devenir meilleur et peut-être un jour me reconnaître comme quelqu'un qui est très bon en cuisine. Et ensuite, une fois que tu auras trouvé la croyance ressource, est-ce que tu pourras tester Dans quoi tu pourras tester pour la valider par une action et éventuellement une réussite Parce que le fait de croire quelque chose en me disant « je suis nul en cuisine » fait qu'à chaque fois que tu vas faire de la cuisine, bah, tu vas pas y mettre tant d'énergie que ça, tu vas pas vraiment persévérer, tu vas pas vraiment essayer de réussir à fond, parce que tu te dis « de toute façon, je suis nul, donc c'est sûr, je vais rater ». Et il se trouve que, du coup, le résultat que tu vas obtenir, il va confirmer ta croyance limitante initiale. Voilà, ce que je te propose, c'est de mettre en commentaire tes croyances ou de me les envoyer par message, et moi je suis disponible justement pour pouvoir euh, peut-être t'aider à travailler dessus et la faire évoluer en une nouvelle croyance, et la tester, l'expérimenter. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à demain, 10h, pour une prochaine vidéo. Au revoir.